Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo, la deuxième vidéo sur le chapitre de la programmation dynamique ou l'art de faire des modèles de chemin. Donc il y a quatre petites vidéos dans ce chapitre, on a déjà parlé du problème du sac à dos et aujourd'hui on va examiner comment modéliser ce problème comme un problème de chemin. Alors on avait terminé la dernière fois en faisant une observation importante qui était la suivante tout sous sac d'un sac optimal est lui-même optimal. Cette observation était analogue à une observation qu'on avait déjà faite sur les plus courts chemins, hein, qui disait tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin. Donc on va modéliser le problème du sac à dos comme un problème de chemin dans un graphe dans lequel les sommets représentent des sous-sacs. Et on va avoir un sommet par, pour, pour chaque paire CI, hein, un sommet, un sous-sac, un état ou un problème restreint à la capacité C et aux objets. 1 à i, potentiellement. Et les arcs dans ce modèle vont représenter les décisions sur les objets. Donc ici, on est au sommet ci, et les arcs sortant du sommet vont représenter la décision sur l'objet i plus 1. Donc Notamment, on va avoir un arc qui permet de passer de l'état ci à un état dans lequel on a mis l'objet i plus 1 dans le sac, donc la capacité est augmentée à c plus w de i plus 1. Et puis la distance sur l'arc va représenter la valeur de l'objet. Parce qu'on va calculer des plus longs chemins, hein, on va chercher à maximiser la valeur du sac. Alors on va avoir un deuxième arc, l'arc qui permet de passer de Ci à Ci plus 1, c'est-à-dire l'état dans lequel on n'a pas mis l'objet i plus 1, mais on est sur un sous-problème qui considère les objets donc potentiellement de 1 à i plus 1. Sur cet arc, on a une distance de 0 puisqu'on n'a pas gagné de valeur. Alors ça, ça va être le principe général pour euh, représenter notre graphe, et pour bien le cerner, et bien on va le faire sur l'exemple. Alors j'ai remis ici le principe général en à droite, et puis le jeu de données qui nous avait servi d'exemple sur le problème du sac à dos avec les 5 objets et la capacité de 10. Hein, vous avez les valeurs et les poids. Alors construisons ensemble ce graphe. Donc on va commencer par les sous-sacs les plus simples, les sous-sacs vides, qui comportent 0 objets. Donc les sous-sacs vides, ben, on en a tout un tas, on en a grand W plus 1, on en a, donc ici on voit le, le 0 et on voit toutes les capacités possibles. Donc c'est des sous-sacs vides, mais de toutes les capacités possibles jusqu'à grand W. Alors on peut aussi représenter tous les sous-problèmes qui, qui sont restreints au premier objet, et aussi pour toutes les capacités possibles. On peut connecter ces sommets selon le principe général. Hein. Donc si on est dans un sac vide ici, euh, de capacité euh, au plus 0, on peut ne pas mettre l'objet 1 et atteindre l'état 0,1, ou mettre l'objet 1 et se retrouver en 2,1, conformément au schéma ici général. Donc on est descendu 2 parce que le poids de 1 ici vaut 2. Et on a une distance de 3 sur l'arc puisque la valeur de l'objet 1 c'est 3. Alors ces arcs-là, ben, on peut les mettre pour chaque euh, sommet de la première couche ici. Puis on peut continuer et regarder les problèmes restreints à, au plus, les deux premiers euh, objets. Hein, et puis cette fois, on va avoir des arcs qui descendent de 3 unités, parce que le poids de l'objet 2, c'est 3. Donc ça, c'est les décisions sur l'objet 2. Et ça, c'était les décisions sur l'objet 1. Alors je peux continuer, me rendre compte qu'ici, j'ai un graphe en couches, où chaque couche ou chaque colonne va représenter euh, les... les... Les objets, donc I est en colonne. Et puis j'ai les capacités en ligne et toutes les capacités possibles. Alors, si je complète mon graphe, ça va ressembler à ça. Alors je n'ai pas mis tous les arcs dans ce graphe, d'accord J'en ai mis qu'une partie, mais on retrouve euh, les valeurs de chaque euh, objet pour chaque couche. Et les poids correspondants aussi, le dernier. Vous voyez le poids du dernier objet, l'objet 5, qui doit être de 8, ici, puisque j'ai un arc qui descend de 0 à 8, donc le poids de l'objet 5, c'est 8. Alors, dans un problème de chemin, il me faut une source et un puits. Donc, ici, je vais ajouter une source connectée à tous les sous-sacs à zéro objet, et puis un puits connecté à tous les sacs complets, tous les sommets qui vont désigner un sac complet. Alors, le plus facile pour bien réaliser ce que, ce graph, ce que représente ce graphe, c'est d'examiner une solution. Ici, j'ai pris une solution réalisable. Hein, avec j'ai mis l'objet 2 et l'objet 4 dans le sac pour un poids total de 7 et une valeur de 12 hein, c'est 5 plus 7 égale 12 alors comment visualiser cette solution dans le graphe et eh bien la voilà je n'ai pas pris l'objet 1 donc j'ai pris un arc horizontal ici j'ai pris l'objet 2 donc un arc oblique qui descend il n'y a pas l'objet 3 par contre il y a l'objet 4 donc on a un arc qui descend il n'y a pas l'objet 5 et on rejoint euh, le puits donc voilà le chemin en rose, un chemin en rose qui représente cette solution réalisable. On peut vérifier que la distance du chemin, ici, 5, donc 0, plus 5, plus 0, plus 7, plus 0, etc., me donne bien 12. Hein. 5 plus 7 égale 12, c'est bien sa valeur. Alors voilà, alors j'aurais pu, pu utiliser un autre chemin pour représenter la même solution. Hein. J'aurais pu partir en dessous, vous voyez, donc ici il peut y avoir plusieurs chemins pour désigner la même solution. Voilà, alors pour mieux pour continuer, pour, pour toujours pour clarifier, j'ai représenté ici la solution optimale qu'on avait trouvée la dernière fois, la solution en orange. Donc ici, j'ai mis dans le sac les objets 1, 3 et 4, donc on doit avoir des arcs obliques correspondant à la couche 1, un arc oblique qui atteint 1, un arc oblique qui atteint 3, un arc oblique qui atteint 4. Et à nouveau, la distance du chemin, 3 plus 6, 9, plus 7, 16, c'est la valeur de mon sac. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir hein, dans cette affaire, c'est que quand j'ai un chemin de SAT, eh j'ai bien une solution réalisable du sac à dos. Ça, c'est parce qu'effectivement, je n'ai pas, pas mis d'arc dans ce graphe qui déborde la capacité 10. Hein, ma ligne la plus basse ici, elle est pour une capacité 10. Donc je ne peux pas mettre plus de poids que la capacité du sac. Par ailleurs, j'ai bien une décision pour chaque objet, hein, à chaque couche. Donc un chemin va arbitrer chaque objet sans jamais dépasser la capacité du sac. Ça, ça va constituer une solution réalisable. Alors dans l'autre sens, une solution réalisable, bon, elle est représentée dans ce graphe des fois par plusieurs chemins, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il y a au moins un chemin de SAT qui représente chaque solution réalisable. Par ailleurs, la distance de chemin, le graphe est construit pour que la distance d'un chemin soit bien égale à la valeur du sac que ce chemin représente. Et une fois qu'on est convaincu par ces trois éléments, eh bien, on se rend compte que résoudre le premier du sac à dos, ça revient, on peut le résoudre en résolvant un problème de plus long chemin dans ce graphe de SAT. Hein, puisque comme la distance c'est la valeur, on va maximiser la valeur du sac. Donc voilà un modèle de chemin pour euh, la petite jeu de données de sac à dos euh, qu'on avait pris comme exemple. Alors, pour, pour conclure, pour, pouvoir implémenter ce, pour aller plus loin, pour pouvoir implémenter ce modèle, et ben, il faut quand même le définir de façon générale. Donc il faut qu'on définisse le graphe GVE euh, dans lequel on va résoudre ce problème de chemin. Alors ici, les sommets, ben, on a un sommet source, un sommet puis... Et puis on a un sommet par paire CI, hein, par sous-problème restreint à la capacité C et au I premier objet. Ça, ça va être tous nos sommets. Pour les arcs, je les ai découpés en trois bouts, E1, E2, E3. Alors E1, ça va être les arcs de CI vers CI plus 1. Donc ça, c'est les arcs qui sont représentés ici dans le schéma général. C'est des arcs dans lesquels on n'ajoute pas l'objet I plus 1. Ils ont tous une distance de 0. E2, c'est les arcs au contraire de CI vers C plus WI plus 1, donc c'est les arcs dans lesquels, qui sont les arcs obliques ici, les arcs dans lesquels qui modélisent le fait d'ajouter l'objet I plus 1 dans le sac. Et là, vous voyez que ces arcs-là, je les définis euh, que pour une capacité maximale W moins le poids de l'objet I plus 1, c'est-à-dire je ne crée pas d'arc qui permettrait de déborder la capacité du sac. Donc dans la définition générale de mon graphe, les capacités ici vont être bien respectées, parce que je ne vais jamais aller vers un état qui aurait plus de capacités, donc enfin un état qui de toute façon n'existe pas dans les sommaires. Voilà. Alors, et enfin, dans les arcs, on a aussi les arcs de la source à tous les sacs vides, et puis de tous les sacs complets vers le puits. Voilà. Donc voilà un peu la définition générale euh, de mon graphe. Alors, examinons maintenant quand même la taille euh, de ce graphe pour comprendre un peu la complexité euh, de l'algorithme qui résout ce problème. Donc, si je regarde la taille de G, je vais d'abord compter le nombre de sommets. Alors, des sommets, bah, j'ai n plus une colonne, ici n vaut 5 sur mon jeu de données, hein, mais j'ai n plus une colonne, et puis j'ai grand W plus une ligne. Hein, parce que le, ici grand W vaut 10, mais j'ai aussi euh, le sac de capacité 0. Donc, j'ai n plus 1 fois grand W plus 1, et puis j'ai aussi deux sommets, le sour la source et le puits. Voilà, et donc ça veut dire que le nombre de sommets est de l'ordre de NW, en grand O de NW. Alors pour les arcs, j'en ai pas plus, beaucoup plus, parce que j'en ai, voyez, j'en ai au plus 2 qui sortent de chaque sommet. Alors des fois j'en ai qu'un, celui-là aussi il n'aurait qu'un arc qui sort, mais disons que j'en ai au plus 2 dans ce graphe. Donc j'en ai au plus de l'ordre de 2 NW, donc ça, ça veut dire que le nombre d'arcs est de l'ordre aussi de NW. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur la complexité de l'algorithme de plus long chemin Parce que Je suis en train d'appliquer Bellman-Ford dans un graphe sans circuit. Hein. C'est un graphe en couche sans aucun circuit. Donc, je sais que je peux résoudre le problème du plus court ou du plus long chemin en une itération de Bellman-Ford. Donc, ça veut dire une complexité en grand O de NW. Donc, voilà pour la complexité de l'algorithme. Donc, pour conclure, euh, on est parti du problème du sac à dos, en identifiant une propriété qui était critique dans les plus courts chemins. Et de façon générale, cette propriété c'est la suivante, une solution optimale est constituée avec les solutions optimales de problèmes restreints. Dès qu'on a ça, on va pouvoir faire ce type de modèle. Et ça nous a permis de modéliser le sac à dos comme un problème de plus long chemin, donc dans un graphe orienté, pondéré et sans circuit. L'étape voilà, suivante, ça va être maintenant de comprendre qu'on peut donner, au lieu de donner le graphe, on peut donner directement une équation de récurrence, qui en fait est l'équation de Bellman du modèle de graphe correspondant. Et puis on va regarder un peu l'algorithme et l'appliquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous.